Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer un look style puzzle pour ta grille Instagram. Alors, qu'est-ce qu'un look style puzzle C'est ben, tout simplement ce que tu vois sur cet écran. Donc, si tu vas sur mon fil Instagram, euh, peut-être le mien ne sera pas terminé euh, le jour où je vais publier mon article, mais euh, en tout cas, voilà à quoi ressemblera euh, au bout de 12 jours ma grille Instagram puisque j'ai créé un puzzle de 12, de 12 carrés. Et au fur et à mesure, je poste un par jour, et au fur et à mesure, j'ai cette petite grille qui va se construire, et quand au bout de 12 jours, on regardera ma grille Instagram, on verra en fait ces éléments prendre place de cette manière. Donc ça crée un petit effet waouh factor, ou quelque chose euh, euh, qui attire le regard, en tout cas, et puis c'est surtout pour moi un jeu... Euh, euh, un jeu créatif que, euh, que j'ai eu envie euh, de mettre en place tout simplement. Donc je vais te montrer comment créer le tien. Euh, pour ça, je vais en, en créer un nouveau en commençant par plutôt du, du 9 carré, 3, 3 par 3 et euh, j'utilise moi Photoshop. Je, je montrerai également un autre tutoriel qui utilise Canva, mais euh, je voulais commencer par Photoshop euh, parce que euh, avec Photoshop ce que j'apprécie, c'est le fait d'avoir vraiment des calques que euh, je peux moduler, que je peux ranger dans dans des dossiers. Euh, par exemple, moi j'ai rangé voilà mes photos dans mon dossier photo, euh, mes éléments euh, visuels, donc ces petites tâches par exemple ici dans le, dans le dossier éléments, mes textes dans le dossier texte et euh, tout ça est mieux rangé je trouve euh, sur Photoshop c'est assez pratique. Alors on va créer une nouvelle grille, pour ça on va aller dans Fichier, on va créer nouveau, donc, on va créer un nouveau document. Alors, comme les grilles Instagram, les, les carrés Instagram font 1080 de pixels de, de, de mesure, on va ici créer, nous, on veut 3 par 3. Donc, 3 fois 1080, ça va nous donner 3240. Oups, ça n'écrit pas. 3240. Et sur 3240. Voilà. Et je clique sur Créer. Donc maintenant, j'ai un carré qui apparaît ici et il va falloir nous le diviser euh, pour avoir notre, notre puzzle. Alors Pour le diviser, pour avoir des repères, tout simplement pour créer notre puzzle, je vais aller dans « Affichage » et je vais créer, cliquer sur « Nouvelle disposition des repères ». Je clique. Bon, moi, il y a des repères qui apparaissent ici. Alors, on a ici ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les colonnes et les rangées, euh, pas les gouttières. Donc ça, déjà, on va le mettre sur 0. Et on sait que ben, on veut 3 colonnes et on veut sur 3 rangées. Et ici, pareil, on va supprimer les gouttières. Et on voit en direct que ça y est, j'ai déjà une grille qui se forme. Et en fait, chacun de mes carrés fait 1080 euh, de côté. Donc, on est parfait pour notre grille Instagram. Je clique sur OK et mes repères sont mis en place. Alors ces repères, c'est simplement des repères visuels qui, qui vont t'aider, mais ce n'est pas quelque chose que tu verras sur le produit final une fois que tu auras téléchargé ton image. C'est vraiment là purement pour, pour t'aider et te donner des, des limites, entre guillemets, des indications pour pouvoir placer tes éléments. La deuxième étape pour moi, puisque j'aime bien garder les choses bien organisées, va être de créer euh, des dossiers. Donc, je clique sur cette petite icône, je vais m'en créer trois euh, et je vais les renommer. Donc ici, je vais mettre les, ce que j'appelle les éléments, c'est-à-dire sont un petit peu les éléments graphiques, les doodles, les choses comme ça. Ici, je vais mettre les textes et ici, je vais mettre les photos. Donc maintenant que mes choses sont bien rangées, je vais créer un petit peu une disposition. Alors c'est un petit peu au choix de tout le monde, mais donc je vais utiliser euh, moi l'outil rectangle ici. Et je vais un petit peu euh, créer mes éléments. Donc pour que ça déborde un petit peu sur, sur la grille, hop, et je vais les colorer. Je vais les colorer plutôt d'une couleur un petit peu plus claire, hop, voilà. Le code bleu, donc ces, ces rectangles, ils vont me servir en fait de, euh, en anglais, on dirait de placeholder, donc d'endroit où je vais mettre mes photos, tout simplement. Donc pour l'instant, je me, je me crée une sorte de petit schéma visuel et euh, je vais m'en servir ensuite pour placer mes photos. Donc je vais en mettre un ici, je vais en mettre une là, par exemple. Je vais en mettre une petite ici. Je vais... Euh, J'ai combien de photos J'en ai cinq. Euh, je vais en superposer deux ici, comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de carrés de vide aussi. Euh, là, je vais en mettre une qui va déborder, donc comme ça. Donc, ça va être un petit peu ma grille d'inspiration. Enfin, je reviens, je sélectionne. Alors, sur chacune de ces euh, de ces photos, ce que je vais faire, c'est que je vais, enfin, de, de ces placeholders, ce que je vais faire, c'est que je vais les transformer en objets dynamiques. Alors, les objets dynamiques sur euh, Photoshop, c'est ce qui va me permettre, en fait, de... Enfin, euh, tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair quand je vais le faire En direct. Euh, ça va me permettre de placer mes photos, de réutiliser finalement euh, mon template euh, euh, de manière indéfinie sans à chaque fois avoir à repositionner exactement ou à créer des masques euh, sur, sur, mes, sur mes petites vignettes de couleur ici. Donc ce que je fais c'est que je fais un clic droit ici, alors pas ici mais vraiment sur le gris, ici je fais un clic droit et je clique sur convertir en objet dynamique. Et voilà ça se convertit et je fais la même chose pour, chacune, euh, pour chacun de mes rectangles. J'ai converti tous mes rectangles en objet dynamique et maintenant j'ai une sorte de petit dessin ici, de petites feuilles pliées avec un petit carré au milieu. Donc ça, ça montre qu'on est bien sur un objet dynamique. Alors mon rectangle numéro 1, c'est celui-ci. Donc je vais cliquer deux fois dessus, là je clique sur OK et maintenant voilà j'ai quelque chose qui est pile à la dimension de mon image. Donc je vais aller chercher une image qui m'intéresse. Hop, je la place par-dessus par glisser déposer. Je la re... redimensionne. Voilà. Et cette fois-ci, je peux cliquer sur Entrée. Et ensuite, je ferme tout simplement ma fenêtre. Enregistrer. Le temps que ça s'enregistre. Et voilà, mon image est placée sur ma grille, sur ma grille Instagram. Et je vais faire exactement la même chose pour le reste. Donc, je vais chercher mon rectangle numéro 2. OK. Je place ma photo. Mon logiciel est un petit peu long ce matin. J'enregistre, enregistrer, etc. Je mets juste la vidéo sur pause, le temps de faire le reste. Voilà, toutes mes photos sont ajoutées à ma grille. On voit qu'elles se superposent en général sur plusieurs, sur plusieurs carrés. Euh... Donc faut pas s'inquiéter sur le fait que parfois euh, on peut trouver ça peut-être bizarre euh, d'avoir une publication où on a euh, un carré avec un petit élément, un petit bout d'un autre élément. Euh, selon, selon les photos qu'on va utiliser, selon le style qu'on veut donner, ça va pas forcément impacter le côté esthétique d'avoir un carré où on a trois, euh, trois petites choses un peu différentes. Ça peut au contraire intriguer et puis euh, on peut jouer bien sûr aussi en ajoutant d'autres petits éléments. Donc, il euh, ne faut pas s'inquiéter pour ça parce que ça sera vraiment le résultat final qui va, qui va aussi compter. Donc, maintenant que j'ai mis mes photos dans mon, petit dans mon petit dossier photo, je vais rajouter des petits éléments. Donc, hop, moi j'ai des, des petites images qui sont des sortes de petits, euh, petits doodles euh, que je vais hop, rajouter. Celui-ci est un peu gros. Tac. Hop. Je le placer là pour en donner un petit peu de vie. Un petit cœur que je vais placer ici. Ensuite un petit hello. Ok. J'ai d'autres petits cœurs que je vais cette fois intégrer ici. Donc, bien sûr, on peut vraiment donner euh, l'aspect que l'on veut à notre grille, rajouter les éléments qui nous, qui nous plaisent, euh, rajouter... Alors, dans ces éléments, on peut également rajouter euh, bah, tout simplement des, euh, des touches de couleur aussi. Par exemple, euh, je vais rajouter par exemple ici un petit rectangle hop, que je vais laisser dépasser, mais que je vais changer de couleur. Je vais aller chercher une couleur qui m'intéresse un peu pêche, donc celle-ci est un petit peu trop fade, tac, alors une couleur un petit peu rosée, qui soit un petit peu plus sympa, alors mes couleurs s'affichent ici, je vais les chercher avec la pipette tout simplement, celle-ci, hop, pêche, et je vais la placer par contre, celle-ci, donc mon élément pour qu'il soit en dessous, par contre, je vais le placer dans mon dossier photo. Et je vais le mettre derrière la photo qui m'intéresse. Donc tant qu'à faire tout en bas, voilà. Et donc, je peux créer comme ça des petits effets, un petit, un petit effet d'ombre, un petit effet de couleur, apporter vraiment ce que je veux. Je peux également donc ajouter du texte. Donc, je ferme mes dossiers pour que ce soit un peu plus clair. Alors d'ailleurs, là, je vois que mes éléments, en fait, ont été mis sous euh, mon dossier éléments, mais pas dans mon dossier éléments. Si ça, ça t'arrive, bah, tout simplement, il faut que tu fasses ça, que tu déplaces tes éléments ici et on voit qu'ils sont un petit peu, en fait, ici, là, ils vont toucher le bord et lorsqu'ils sont dans un dossier, ils vont, ils vont être un petit peu en décalé. Donc, ça montre qu'ils sont bien dans le dossier. Et lorsque je ferme, voilà, mes éléments sont bien dans mon dossier éléments. Alors, je continue cette fois-ci et je vais ajouter du texte. Donc, pour ajouter du texte, on clique ici sur texte. Tout simplement on rajoute on clique ici pour ajouter du texte donc moi il est blanc donc blanc sur blanc forcément ça passe voir je vais le mettre en noir ok euh, je vais choisir la police qui m'intéresse je vais laisser celle ci elle a l'air pas mal je vais cliquer je vais écrire inspiration je vais grandir un petit peu hop donc moi j'ai une souris où en fait j'utilise mon doigt pour, pour grossir un petit peu ça avec l'aide de ma souris. Je déplace mon texte, je vais le mettre ici. Alors mon texte, j'essaie de peut-être pas trop le découper euh, selon les mots pour euh, au contraire que ça reste euh, quand même assez, assez cohérent parce que si on publie vraiment pas tout en même temps, on est un bout de texte et un bout de l'autre. Là, par contre, ça peut être un petit peu plus bizarre. Bon, C'est selon vraiment ce qui nous intéresse. Donc, j'ai maintenant mon texte. D'ailleurs, que je vais mettre dans mon dossier texte. Je vais le faire glisser à et j'ai donc mes trois dossiers bien rangés avec une grille puzzle Instagram qui a été créée dans laquelle je peux encore modifier des choses comme je le souhaite. Je peux rajouter des éléments, etc. Donc celle-ci est assez plutôt minimaliste, on va dire. Et je vais utiliser chacun de mes carrés. Alors maintenant, ce que tu vas me dire, c'est que j'ai bien mon, ma grille donc de 3 par 3, Mais comment est-ce que j'en fais des carrés Alors tout simplement, on va. Euh, je vais te montrer deux solutions de, euh, pour euh, pour t'aider en fait à découper ces carrés une solution un peu plus fastidieuse qui utilise photoshop bon, voilà c'est si vraiment tu veux faire tout sur photoshop euh, moi personnellement je la trouve longue mais je te la montre quand même et une autre très facile que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo mais qui utilise cette fois ci une appli directement sur ton téléphone pour la version avec photoshop donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir l'objet ici l'outil rectangle de sélection je vais sélectionner mon carré hop voilà ça devient un petit peu rose si tu remarques euh, ça veut dire que vraiment on est bien sur nos lignes on est bien on a bien sélectionné notre carré on a d'ailleurs je crois euh, voilà les dimensions qui s'affichent on est bien sur 1080 sur 1080 donc on est bon on lâche, on va chercher notre outil crop qui est ici. Donc on clique tout simplement dessus, ça fait mon outil recadrage et je vais cliquer deux fois sur entrée et maintenant j'ai mon petit carré. Donc je vais faire fichier exporter enregistrer pour le web. Voilà, mon carré est prêt, je clique sur enregistrer. Euh, bon, je mets un titre, ok, je le mets sur mon bureau et voilà, mon petit carré est enregistré sur mon bureau. Et donc après, il faudra tout simplement que je publie un à un mes carrés dans le bon ordre. Donc ça, c'est une première façon de faire. Et pour revenir euh, à ma grille euh, précédente pour faire les autres carrés, je vais sur ce petit outil qui s'appelle l'historique et je vais tout simplement remonter derrière euh, sur ordre des cartes ordre des calques, pardon. Hop et ma grille réapparaît. Et je fais ainsi de suite. Je sélectionne et je crop sur, sur chacun de mes carrés que je sauvegarde ensuite et que je mets dans un dossier donc sur mon ordinateur ou que je peux mettre directement euh, également euh, soit sur ma Dropbox si je veux accéder ensuite à ma Dropbox sur mon téléphone, ce qui me permet d'avoir euh, mes carrés directement sur mon téléphone ou encore sur une application comme Planoli par exemple qui va te permettre de euh, bah, d'installer tout simplement ta petite grille et de préparer ton contenu à l'avance donc voilà pour la formule sur photoshop maintenant je vais te montrer euh, sur une appli comment on peut faire en un coup de ciseau on va dire pour découper ces carrés de manière très simple me voici sur mon téléphone et je vais te montrer une appli qui va permettre de découper euh, tes petits carrés de, de ton puzzle très facilement en un seul clic donc euh, cette appli euh, est gratuite bon, si tu utilises la version gratuite tu auras euh, plusieurs pubs moi euh, pour un, un euro je crois j'ai acheté euh, j'ai upgradé pour avoir une version où il n'y a pas de enfin il y a quelques pubs mais pas des pubs gênantes qui apparaissent de façon pop-up donc je vais sur photo galerie je vais sélectionner mon carré instagram il apparaît ici, j'ai un carré de 3 par 3, donc je sélectionne bien euh, ce qui représente mon 3 par 3 ici, on voit qu'on a d'autres euh, petites options, donc moi je suis sur mon 3 par 3, je clique sur next, ici on peut même sélectionner des filtres, bon euh, franchement, moi c'est pas ce que je vais utiliser, on on a notre grille qui est donc on voit des petits traits en fait blancs qui représentent vraiment en fait notre grille Instagram on clique en haut à droite et voilà on a nos carrés qui sont découpés et nos photos qui sont sauvegardées sur notre téléphone et on peut les utiliser maintenant facilement pour les mettre sur Instagram donc voilà c'est pas si compliqué que ça de faire un puzzle Instagram la première fois que j'en ai vu j'ai vraiment eu l'impression que c'était difficile mais en fait une fois qu'on a qu'on a le truc qu'on a qu a vraiment la façon de faire c'est plutôt un jeu d'enfant et au contraire ça donne vraiment envie d'être le plus créatif possible donc euh, amuse toi bien euh, grâce à ce tutoriel euh, j'en fais un autre avec canva pour utiliser l'application en ligne Canva. Et si tu as envie de te procurer les templates que j'utilise dans cette vidéo, que ce soit la première en 12 carrés ou celle-ci en 9 carrés, elles sont disponibles euh, sous cette vidéo euh, pour quelques euros. Et euh, tu peux bien sûr modifier toutes les photos et toutes les images qui sont présentes dans chacun de ces dossiers et même réorganiser comme tu le souhaites.